Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors pour aujourd'hui petit tuto pour ceux qui ont des problèmes de ventilation au niveau de leur ordinateur Surtout avec cette chaleur Donc si leur ordinateur bien sûr ne permet pas on va dire de bien ventiler La solution que je vais vous proposer vous permettra en fait de pouvoir mieux utiliser votre ordinateur dans des conditions optimales. Ne quittez pas, on va voir cela tout de suite. Et bien nous voilà, donc euh, on va pouvoir commencer. Donc c'est tout simplement via un utilitaire euh, qui s'appelle rw. Euh, utility autrement dit euh, rw Everything qui s'appelle lecture et écriture de tout alors ce programme va vous permettre euh, d'accéder à peu près en fait à tous vos matériaux au niveau de l'informatique au niveau de votre système informatique qui sur votre ordinateur donc déjà pour commencer euh, il faut se mettre bien sûr ce, sur cette adresse que je vous mettrai dans la description euh, voilà en appuyant sur download tout simplement donc si vous avez en fait une version 32.8 il faut sélectionner le premier qui est x86 et si vous avez la version 64 eh bien celle qui est x64 euh, bien sûr sinon selon les miroirs qui sont disponibles donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième donc deux pour la version 32 et deux pour la version 64 donc après bien sûr l'avoir téléchargé il suffit en fait d'aller dessus, donc il sera en fait compressé, c'est un, un utilitaire portable, autrement dit vous n'aurez pas à l'installer. Il suffit tout simplement de l'extraire sur votre bureau, là où vous l'avez téléchargé, et d'y accéder. Donc vous voyez bien c'est Windows 64, alors portable, et il faut aller sur le RW, l'exécutable. Donc ce sera marqué application à côté. Donc vous avez cette interface. Donc c'est une interface en fait qui va vous permettre de euh, plusieurs choses, mais ce qui nous intéresse surtout à notre niveau, c'est le ventilateur de votre ordinateur qui permet de l'augmenter afin d'avoir toujours un refroidissement ou une température correcte. Donc ça va chauffer, je ne dis pas le contraire, mais je peux vous assurer que ça, ça ne va pas chauffer en fait autant. Qu'avant. Alors, cet utilitaire, déjà juste pour vous le présenter un petit peu, ça vous permet en fait de tester également, mis à part ce qu'on a dit, euh, vos performances système, exécuter des diagnostics, euh, voilà, donc avec des fenêtres de commande euh, qui sont fournies euh, actuellement, voilà, donc on y accident, bien sûr. Également, sachez que c'est conçu par des ingénieurs informatiques au niveau des BIOS, euh, des pilotes en fait euh, de mise à jour, des ingénieurs au niveau des tests de performance, et également au niveau des diagnostics. Euh, sachez que il faut utiliser cet utilitaire, comme on dit, avec des pincettes, parce que ça peut endommager votre matériel. Et euh, derrière, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de garantie derrière, puisque en fait, c'est un utilitaire qui est fait pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Donc nous de notre côté on va se pencher seulement sur un point et on ne va pas toucher le reste hein, tout simplement. Donc à utiliser bien sûr à vos propres risques et périls comme on l'a dit. Donc tout simplement en accédant à cette interface, il faut aller sur la partie EC. Et dans la partie EC ce qui nous intéresse c'est la ligne 90 où la première partie où c'est marqué 00, on doit la changer Soit en 01 ou 02 Et euh, vous allez remarquer la différence Je vais rapprocher le micro à côté du ventilateur du PC Pour que vous puissiez entendre comment ça va faire Alors, nous revoilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, je vais vérifier cela au niveau de l'enregistrement. Euh, en tout cas, le ventilateur a bien euh, marché, donc il a augmenté au niveau de, de sa puissance. Et je peux vous assurer, comme je disais, que ça va vraiment euh, vous être utile pour mieux, on va dire, refroidir l'ordinateur. Bien sûr, si malgré cela, ça ne fonctionne toujours pas, vous avez deux choses qui vous restent à faire. La première qui est la plus simple, c'est de faire un coup de vent, on va dire, euh, euh, sur le côté ventilateur, afin de bien le nettoyer. En fait, il faut bien souffler à l'intérieur. Donc un compresseur d'air, ça peut être utile. Si ça fonctionne toujours pas, je pense que vous connaissez déjà la deuxième solution. C'est qu'il faut démonter l'ordinateur, ce qui n'est pas évident. Je me demande toujours pourquoi on met pas, on va dire, un accès direct au ventilateur pour pouvoir le nettoyer euh, après un certain temps. Mais voilà, euh, c'est comme ça, il faut bien l'ouvrir. Je peux vous dire que c'est vraiment ennuyeux, euh, mais voilà, il faut le faire, euh, quitte à nettoyer le, le ventilateur. Et par la même occasion, euh, vous faites une pierre de coups, si ça arrive, il faut mettre une nouvelle pâte thermique pour que ça soit plus euh, plus on va dire performant au voilà, niveau du refroidissement euh, de, du processeur euh, au niveau de votre ordinateur alors donc voilà tout c'est un petit tuto très très simple voilà petite dernière chose que j'ai oublié de dire c'est que si vous redémarrez l'ordinateur ça ne va pas en fait euh, remettre les paramètres à zéro mais si vous l'arrêtez et que vous le relancez le ventilateur reprendra sa version d'origine, au niveau de sa configuration. Et bien sûr il faut relancer la petite démarche à chaque démarrage, à chaque allumage on va dire de l'ordinateur. Et si vous le redémarrez, euh, voilà juste en fait en faisant redémarrer tout simplement euh, le ventilateur gardera toujours la même configuration et euh, ça va fonctionner ainsi. Comme je disais j'espère que ça va vous être utile n'hésitez pas de laisser vos commentaires ou si vous avez d'autres questions bien sûr au niveau de de votre configuration, je suis là pour vous écouter et pour pouvoir vous répondre, et euh, sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une agréable soirée, et une excellente journée, ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo, à la prochaine.